Bienvenue à cette vidéo capture portant sur Skype. Aujourd'hui, nous allons explorer Skype et apprendre comment faire des vidéoconférences de groupe. Notez qu'il faut créer ou posséder un pseudo Skype ou un compte avec Microsoft pour utiliser Skype. Vous pouvez télécharger Skype sur Skype.com. Une fois installé, lancez Skype à partir du raccourci sur le bureau. Pour vous connecter, tapez votre pseudonyme, ensuite votre mot de passe, et puis cliquez sur « Connecter ». Quand vous vous connectez pour la première fois, vous allez voir l'assistant Skype. Vous allez pouvoir configurer la source du son, donc haut-parleur, microphone ou bien un casque d'écoute. Vous allez aussi pouvoir configurer la source de la vidéo donc une webcam. Si vous n'avez pas de caméra, vous pouvez aussi configurer une photo de profil qui aidera vos contacts à vous reconnaître. Skype se divise en quatre sections, la barre latérale, la fenêtre de clavardage, la fenêtre de vidéo et la barre des menus. La barre latérale affiche la majorité des informations qui nous seront utiles, en commençant par le haut, notre nom, la photo de profil, notre état de connexion (connecté), l'annuaire Skype, l'accueil Skype, le clavier numérique et le bouton Créer une conversation. Ensuite, la liste des contacts, les favoris et les catégories, telles que « tous », puis les actions récentes. Appuyez sur votre nom pour modifier votre photo de profil, vos numéros de téléphone, etc. Le Nuance Skype permet de trouver d'autres personnes en mettant leur pseudo ou leur adresse courriel dans le champ de recherche. Le clavier numérique permet de faire des appels vers un vrai téléphone. Le bouton « Créer une conversation » permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre de clavardage. La fenêtre de clavardage s'affiche chaque fois qu'on appuie sur un contact ou sur le bouton « Créer une conversation ». Elle est divisée en deux parties. En haut, l'historique de la conversation. Et en bas, la fenêtre d'entrée de texte. En haut, vous allez voir la photo de profil du contact. Leur nom. Et vous pouvez aussi commencer une conversation vidéo ou sans vidéo. En bas à droite, vous pouvez aussi ajouter des dossiers ou des photos pour envoyer à vos contacts. La fenêtre vidéo s'affiche chaque fois qu'on lance un appel vidéo ou sans vidéo. Comment lancer un appel de groupe? Appuyez sur « Créer une conversation » la fenêtre de clavardage s'affichera avec quelques autres options. Vous avez le lien pour envoyer la conversation à d'autres, pour qu'ils puissent rejoindre la conversation. Vous pouvez ajouter des contacts dès le départ. Vous pouvez aussi changer le titre de la conversation. Vous pouvez aussi aller gérer les paramètres. Vous pouvez activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouveau message vous pouvez aussi contrôler l'accès à l'historique de la conversation ou même créer un lien de partage de la conversation. Et puis, vous pouvez lancer un appel vidéo ou un appel sans vidéo. Vous avez une limite de 10 personnes pour un appel vidéo en groupe. C'est important! Seulement 10 personnes. Voilà qui conclut la vidéo capture sur l'utilisation de Skype et les appels de groupe. Vous pouvez utiliser Skype à la place d'un téléphone ou un téléphone de conférence ou une pieuvre. En plus, vous pouvez voir les autres personnes. Vous pouvez aussi faire des appels longue distance sans frais additionnels. Mais il faut que ce soit ordinateur à ordinateur via l'Internet. Il faut aussi bien sûr que vous ayez un ordinateur et l'accès à Internet. Merci.